Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien, je suis trop content de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça me rappelle ma jeunesse, j'allais dire mon enfance mais c'est surtout ma jeunesse, oui ça me rappelle ma jeunesse, aujourd'hui on va parler d'un Mario Strikers qui va sortir cette année le 10 juin et comme tu l'as vu dans le titre, ça pourrait bien être le meilleur jeu de foot de l'année 2022. Là, tu vas te dire, oh, lequel du temps il a complètement craqué. Il nous parle d'un jeu Mario de foot qui peut être le meilleur jeu 2022. Si vous avez vu les images, peut-être vous vous dites, il est encore plus fou que ce que je pensais. Les gars, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, les gars. Ne vous inquiétez pas, vous êtes là pour ça. Abonnez-vous, likez, installez-vous confortablement, on est parti pour parler de Mario Strikers Battle League Football. Mercredi 9 février au soir a eu lieu un nouveau Nintendo Direct où plein de nouveaux jeux ont été dévoilés et notamment un jeu de foot. Et qui dit jeu de foot dit forcément le Lulu qui vous en parle. Ce jeu de foot, c'est Mario Strikers Battle League Football qui sortira donc le 10 juin. Donc tu vois, c'est assez proche sur Nintendo Switch. Et ben oui, moi les gars, ça m'a hypé. Ça m'a hypé parce que déjà, ça me rappelle ma jeunesse comme je te l'ai dit. Premier Mario Strikers sur, euh, je crois que c'était sur GameCube, j'avais vraiment kiffé. En plus, euh, on y jouait à plusieurs, etc. C'était génial. Mais là, vraiment, je pense que Nintendo peut faire un truc très très lourd parce que depuis ce Mario Strikers sur Nintendo GameCube, ils ont sorti... Plein de jeux, plein de jeux très arcades, mais plein de jeux bah, qui sont des réussites totales. Aussi bien pour le grand public que pour la scène compétitive. Et c'est là-dessus que je vais assister, là-dessus que je vais appuyer. Et c'est avec ça que je vais peut-être te prouver que ça peut bien être, oui, oui, bien être, le meilleur jeu de foot 2022. Alors évidemment, ceux qui ne jurent que par la simulation et par le réalisme, bah les gars, oui, on est d'accord, c'est pas pour vous. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que ça va être un mauvais jeu non, non, non. D'ailleurs, est-ce qu'un jeu de simulation euh, très réaliste est forcément un bon jeu Pas du tout. Là, tu te dis, oh, ah, voilà, il va encore nous parler d'e-football. Même pas, les gars. J'ai un nouvel argument. J'ai réfléchi. J'ai un nouvel argument, les gars. Je vais vous parler de Gran Turismo. Gran Turismo, si tu ne connais pas, c'était un jeu de bagnole qui était sorti sur PlayStation 1. Voilà, j'étais vraiment jeune et qui était vraiment une simulation de malade mental très, très, très réaliste. Bah en fait, au fur et à mesure des sorties, il a gardé ce côté très réaliste et côté très simulation. Mais en fait, il est devenu euh, chiant, euh, mou, euh, pff, pas fun du tout. Et il y a d'autres jeux qui sont arrivés en même temps hein, et qui ont euh, bah, complètement écrasé et surpassé ce euh, Gran Turismo. Hein, des Need for Speed, etc. Il y a eu plein de jeux de bagnole, certains qui étaient simulation, hein, des Forza, d'autres qui étaient très arcade. Mais qui ont quand même largement dépassé. Ce Grand Tourismo, c'était juste un petit exemple pour te dire que tu vois, ça peut être un jeu de simulation et qui n'est pas du tout bien. Donc là, moi, j'y crois. Et pourquoi Donc maintenant, tu te dis, bon, bah, tu nous as donné un argument comme quoi un jeu de simulation n'est pas forcément un bon jeu. D'accord, mais prouve-nous qu'un jeu très arcade, euh, très fun et euh, pas du tout simulation peut être un bon jeu. Bah Là encore, les gars, j'ai des arguments et on ne va pas aller chercher très loin dans ces arguments. On va aller chercher chez Nintendo. Nintendo, j'ai deux exemples énormes en tête. Le premier, c'est Mario Kart. Mario Kart, ça ressemble beaucoup à Mario Strikers, c'est-à-dire que c'est un jeu de course. Bon, l'autre, ce n'est pas un jeu de course, mais tu vois, tu m'as compris. Il y a des objets, c'est très arcade, et du coup, c'est très accessible, comme Mario Strikers. Très accessible pour des mecs nouveaux, pour des gamins, tu vois, ils peuvent y jouer, tu peux y jouer avec des gamins de n'importe quel âge. Sauf que ce Mario Kart, eh ben, il peut être très très compétitif et très très compliqué à maîtriser vraiment à 100% pour être vraiment très fort. Il y a un autre jeu qui est comme ça les amis, c'est Smash Bros. Smash Bros c'est la même chose, c'est Nintendo, c'est facile à prendre en main, tu peux jouer à n'importe quel âge, sauf que la scène compétitive elle est incroyable et pour le maîtriser il faut vraiment du skill. Et eh bien c'est pareil, je pense que pour Mario Strikers, j'espère que ça va être la même chose, très accessible mais que ça va demander beaucoup de skills et que ça peut être encore une fois un jeu incroyable à haut niveau comme les Mario Kart et Smash Bros. Là, avec ces arguments, tu peux forcément être que d'accord avec moi quand je te dis que ça peut être le meilleur jeu de foot de 2022. Ça peut, hein, c'est pas sûr. Donc voilà, maintenant je t'ai posé les bases, je vais t'expliquer bah, ce qu'ils nous ont annoncé parce que je pense que ça aussi, ça t'intéresse. Déjà, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de séquences de gameplay. Ça change d'autres jeux vidéo qui nous ont montré du gameplay sans nous montrer du gameplay. Là, on a vu beaucoup de séquences de gameplay et voilà, on a vu des trucs très intéressants. Donc, il te rappelle que le but de Mario Strikers, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. Ça, les gars, c'est la règle numéro 1 du football, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. C'est du 5 contre 5, voilà. Tous les coups sont permis, mais c'est ça qui est cool, c'est ça qui est fun. C'est-à-dire que les tacs, tu peux les faire en hauteur... Euh, du visage, tu vois, tu peux les faire autour du visage, tu peux envoyer ton adversaire dans le décor, etc. C'est très très fun à jouer, ça c'est sûr, mais je pense que ça va demander beaucoup de technique et beaucoup de tactique. Alors, il y a de la tactique notamment par rapport à l'équipement et ça c'est une nouveauté. Tu vas voir que tes personnages vont pouvoir avoir de l'équipement qui va être débloquable grâce à la monnaie que tu vas gagner en jeu. Et du coup, tu vas pouvoir complètement changer déjà l'apparence de ton perso, mais également ses attributs. Tu vas pouvoir, on le voit sur les images, avoir un Mario qui est très rapide et un Mario qui est très lent, mais très fort. Tu vois, Bref, tu vas pouvoir avoir une panoplie complète de personnages complètement différents. Ça, c'est plutôt cool. Donc, du 5 contre 5. Et au niveau du mode online, parce que c'est ça qui nous intéresse, tu vas bien sûr pouvoir faire des matchs contre des potes, ou contre des mecs que tu ne connais pas d'ailleurs, dans le monde entier, mais également, il va y avoir un espèce de mode club pro où tu pourras avoir jusqu'à 20 joueurs dans ton club pour faire après des matchs 5 contre 5 contre, contre d'autres clubs. Donc, chacun contrôle un personnage. Ça, ça peut être extrêmement, extrêmement cool. Et si c'est bien fait, ça peut vraiment être le mode numéro 1 de ce jeu qui peut être vraiment incroyable, sachant que pour moi, le mode club pro de FIFA, c'est le meilleur mode qui ait jamais été fait sur un jeu de foot. Bah celui-là, il peut être également incroyable puisqu'il reprend à peu près les mêmes bases. Imagine-toi avec 4 autres potes en train de jouer et en train de te fendre la gueule, en train de t'engueuler, etc. Franchement, ça peut être énorme. Vraiment, j'ai hâte de tester. Petite nouveauté également, il y a toujours la présence des, euh, des shoot power, hein, des gros shoots. En fait, chaque personnage a un tir spécial qui va te permettre de marquer non pas un, mais deux buts. Sauf que là, ils ont changé le fonctionnement. Maintenant, pour faire ce shoot spécial, tu vas devoir avoir deux trucs à faire tu vas devoir numéro un ramasser une orbe qui va apparaître aléatoirement donc là bah, les 5 joueurs de chaque côté vont se jeter pour aller essayer d'être le premier à attraper l'orbe et une fois que tu vas avoir l'orbe tu vas pouvoir déclencher ton tir spécial mais tu vas devoir le charger et qui dit chargement dit que tu vas pouvoir être interrompu par les adversaires ce qui veut dire qu'il va falloir être très bon au niveau collectif pendant qu'il y en a un qui euh, prépare son shoot, qui charge son super shoot, les autres, ils vont devoir le protéger, parce qu'il suffit qu'il y ait un adversaire qui vienne le démonter pendant qu'il charge son shoot, et le shoot, il est mort. Donc voilà, tout ça a fait que, moi personnellement, les gars, je vais pas vous mentir, je suis vraiment très très très hypé, et j'ai vraiment hâte d'être au 10 juin. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je me rachète une Switch, parce que moi, j'ai juste la Switch Lite, et la Switch Lite, tu peux pas euh, streamer avec. Mais bref, ça, c'était un petit détail, les gars. C'était Luthor, je vous fais de gros bisous. Ciao, les mecs.